Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à la maternité Jeanne de Flandre pour ce quatrième point euh, euh, info euh, Covid. Euh, donc aujourd'hui, le thème est Covid et grossesse. Je suis donc Boris Duchemin, sage-femme, coordinateur à la maternité Jeanne de Flandre dans le secteur des suites de naissance. Et je suis accompagné du docteur Louise Guéquière, obstétricienne. Bonjour donc, à tous. Alors, euh, on en est où sur les restrictions sanitaires à la maternité par rapport au Covid? Alors, euh, concernant euh, le Covid, donc là, toutes les mesures qui ont été prises à ce jour sont susceptibles d'être modifiées en fonction de l'évolution de la crise sanitaire. Donc, euh, ce, ce que je peux vous dire à ce jour sur la maternité Jeanne de Flandre, c'est que nous avons mis en place au niveau des deux entrées principales euh, un agent de sécurité qui est présent donc, au niveau de l'entrée du hall maternité pédiatrie et un autre présent au niveau des urgences gynécologiques obstétricales pour filtrer les allées et venues des patientes et euh, les éventuels euh, accompagnants. Donc, au niveau des consultations euh, prénatales, euh, dans des consultations euh, échographiques et euh, <coughs> des consultations de diagnostic antenatal, nous avons mis en place une marche euh, en avant pour, euh, avec une signalétique au sol très explicite avec euh, les les, qui vous dirigent vers les différents secteurs pour lesquels donc, vous avez votre rendez vous, donc pour éviter ce, ce croisement de flux de, de patients, euh, flux de personnes, pardon, euh, au niveau de la protection, au niveau du bureau des entrées et des agents médico-administratifs, on a mis en place des plexis. Et ensuite, bien sûr, toute personne qui entre dans la maternité Jeanne de Flandre doit porter le masque et nous avons mis à, dis à disposition des distributeurs de solutions hydroalcooliques. Donc, tout le matériel est disponible pour bien accueillir les patients et les visiteurs. Nous avons vraiment le matériel nécessaire, mis à disposition pour tous, pour la sécurité à la fois de nos patientes, des accompagnants et des professionnels de santé, donc des masques chirurgicaux, des masques FFP2, des solutions hydroalcooliques, des surblouses. Il n'y a vraiment aucun souci, aucune pénurie de matériel. Une question que tu que toutes les femmes se posent si je dois accoucher dans les prochaines semaines à la maternité Jeanne de Flandre. Comment ça va se passer Alors, comment ça va se passer bon, Je vais dire alors, euh, ça se passe classiquement. On n'a pas de, on, nous n'avons pas modifié les, les protocoles d'accouchement. Euh, on va, on va, on a limité les, par contre, les accompagnants, c'est à dire que dans les différents secteurs aux urgences, Gynécologique obstétricale les accompagnants ne sont pas acceptés. Au niveau du bloc obstétrical et du pré-travail, un accompagnant est autorisé, quel que soit son statut au niveau du Covid. Dans les suites de naissance, c'est pareil. Vous avez le droit à un seul accompagnant majeur et de même dans le service de pathologie maternelle et fœtale, Un seul accompagnant est autorisé. Est-ce que, si, est que mon conjoint pourra être présent pour l'accouchement? Beaucoup de mamans ont peur d'accoucher toute seule. Alors, euh, les conjoints sont acceptés en salle de naissance, donc quel que soit euh, pareil le, le statut au niveau du Covid de la patiente et de l'accompagnant. Euh, la seule restriction en salle de naissance, c'est si l'accompagnant euh, ou la patiente est Covid positif, l'accompagnant ne pourra pas assister à la césarienne. Sinon, en salle de travail, euh, il est, il est, il est, il est il a, la patiente a le droit à un accompagnant. Beaucoup de femmes aussi se posent la question. Est ce que je vais devoir accoucher avec un masque? Alors, euh, si la patiente est Covid neg, alors euh, dès qu'un professionnel de santé entre dans, dans la salle d'accouchement, euh, patiente et accompagnant doivent porter le masque. Au moment des efforts expulsifs, euh, la patiente peut euh, retirer son masque. L'accompagnant, par contre, lui, doit toujours euh, avoir euh, le masque sur le nez. La, la, les professionnels de santé ont bien sûr, eux, leur masque. Si la patiente est Covid euh, positif ou l'accompagnant Covid positif, euh, l'accompagnant a toujours son masque, lui, quel que soit le statut, et la patiente doit conserver son masque pendant euh, les efforts expulsifs. Oui. Et, et euh, lorsque un professionnel de santé entre dans la, la salle d'accouchement pour un examen. Donc, je reprends simplement la question, donc si je suis une femme et que j'accouche, est-ce que tu peux me redire si j'ai pas le Covid, mm -hmm. est-ce que je dois mettre le masque Si j'ai le Covid, est-ce que je dois mettre le masque On va dire pendant, pendant la poussée. Pendant la poussée. Alors pendant la poussée, si euh, vous êtes Covid négatif, le port du masque par la patiente n'est pas obligatoire. Si euh, la patiente est Covid plus, euh, le, le port du masque est obligatoire. Très bien, on a de de, de nombreuses questions. Euh, on les reprendra après. On a une question sur les enfants. Si j'ai d'autres enfants, est-ce qu'ils pourront venir à la maternité pour la fratrie Alors, dans l'état à l'heure actuelle, euh, la fratrie n'est pas autorisée ensuite de naissance. Un seul accompagnant est autorisé et nous avons fait le choix de, de ne pas autoriser la fratrie dans l'état actuel des choses. Donc ces mesures, comme je vous l'ai dit au début, sont susceptibles d'évoluer en fonction de la crise sanitaire. Ce sont des décisions qui sont prises de façon collégiale au sein de la clinique, médecin, euh, pédiatre, obstétricien, anesthésiste, cadre. On a une question d'Iris. Comment vous limitez les contaminations entre les salles d'accouchement avec le personnel soignant qui passe d'une salle à une autre? Alors, le, nous avons renforcé les mesures de bio-nettoyage, donc ça, euh, au bloc obstétrical, mais dans tous les secteurs de la maternité euh, Jeanne de Flandre. Nous avons des protocoles bien établis et euh, qui sont respectés et suivis. On a une question d'Élodie qui demande si on, on, est que les, les, les médecins font un test PCR pour les femmes qui vont accoucher. Et est-ce qu'il faut faire un test PCR avant de venir accoucher Alors, pour, euh, il n'y a... Enfin, on ne réalise pas, on ne demande pas de test PCR pour toute patiente euh, qui accouche à la maternité Jeanne de Flandre. Alors pour les césariennes programmées, euh, pour les hospitalisations programmées et pour les hôpitaux de jour, 24 à 48 heures avant euh, l'hospitalisation, la sage-femme du secteur appelle la patiente et euh, lui soumet des questions à laquelle euh, la patiente doit répondre et de là découle la sage-femme oriente, il y a nécessité d'effectuer un dépistage pour la patiente ou pas. Une question de Lucille qui de nous demande pour les interventions chirurgicales gynécologiques, est-ce qu'on peut être accompagné? Est-ce qu'on peut avoir un accompagnant ou un visiteur? Si c'est une question auxquelles le, le docteur Gecker doit, doit, doit répondre après, on, on reprendra ça après. Moi, je peux répondre juste pour les césariennes. Après, pour le service de, de, de, de, de chirurgie, de chirurgie gynécologique, je laisserai répondre le docteur Gecker. Donc, euh, concernant euh, les césariennes, donc césariennes programmées, j'ai déjà répondu Et je peux voilà. bon, pour les césariennes programmées. Donc, la sage femme, euh, 48 heures avant euh, l'hospitalisation de la patiente, appelle la patiente, lui pose voilà, euh, les questions. Selon les réponses, on, lui, euh, on la dirige euh, vers un dépistage Covid ou pas. Et euh, pour les césariennes, donc euh, effectivement, lorsqu'une patiente est en salle de travail, il y a toujours un risque de césarienne qui est présent. Si une césarienne doit avoir lieu, si la patiente euh, est euh, Covid négative, donc son statut, en fait, le statut de la patiente est et vérifié par, par des questions lors de son entrée en salle de naissance par les sages-femmes si, euh, ou par le dépistage, donc si la patiente et euh, Covid négative, euh, la césarienne se déroulera avec euh, la présence de l'accompagnant, bien sûr, après accord, comme toujours, ça même en dehors du Covid, après accord, de l'obstétricien et de l'anesthésiste. Si la patiente est Covid positive, euh, la césarienne se déroulera sans accompagnant. On a une question sur les accompagnements aux urgences. Si je, je suis hospitalisée pour un problème enceinte, est-ce que je peux être accompagnée alors, si, alors, aux urgences, lors de votre consultation aux urgences, les accompagnants ne sont pas autorisés, donc, euh, euh, si par contre, vous êtes hospitalisé dans le service de pathologie maternelle et fétale, vous avez, vous avez, euh, on a accepté euh, qu'un accompagnant donc, euh, soit euh, présent auprès de Madame. C'est le même accompagnant, euh, c'est un seul et même accompagnant toute la durée du séjour. On a beaucoup de questions sur le Covid et l'impact sur la femme, sur les bébés. On en reparlera juste après avec le docteur Yekia. Euh, on revient sur une question. Donc, euh, euh, une fois que j'ai accouché, est ce que j'ai le droit de sortir de ma chambre parce que mon conjoint peut être présent? Et est ce que lui a le droit de sortir de la chambre? Comment ça se passe après pour les suites de naissance? Alors, on sait tous qu'il faut limiter au maximum les, les allées et venues. Donc, une patiente qui est Covid négative, sortir de sa chambre, le conjoint. Le conjoint, dès la naissance de son enfant, euh, on lui remet un bracelet autour du poignet euh, qui sera son laissé-passer, c'est-à-dire qu'il pourra... Euh, qui, C'est ce bracelet qu'il devra présenter lorsqu'il sortira et rentrera de la maternité euh, Jeanne de Flandre. Donc, le conjoint, la patiente peuvent sortir de la chambre. Par contre, si la patiente est COVID positif ou l'accompagnant COVID positif, toute sortie est considérée comme définitive concernant l'accompagnant. C'est-à-dire que patiente et accompagnant sont confinés en chambre. Donc, euh, si par contre, le, donc, normalement, voilà, par définition, la patiente reste en chambre et si par contre, lui, l'accompagnant sort de cette chambre, toute sortie est considérée comme définitive. Qu'en est-il au niveau des visites Donc, les, les enfants ne sont pas acceptés et j'imagine que les visites d'autres proches de la famille donc, ne sont toujours pas acceptées. Un seul et même accompagnant euh, accepté. Ces mesures elles sont en place depuis euh, la première vague et pour l'instant ça peut évoluer dans, dans l'avenir Nous avons déjà même évolué parce que lors de la première vague ce n'était pas les mêmes mesures au début on nous avons limité les visites aux 24 premières heures ensuite lorsque la première vague est passée nous avons permis la visite de la fratrie et là depuis le début de la deuxième vague, nous avons revu nos différentes mesures et donc nous, avons, nous acceptons la présence d'un même accompagnant toute la durée du séjour ensuite de naissance et dans le service de pathologie maternelle et fœtale. On a une question d'Elodie. Euh, comment le conjoint sait quand et où il peut nous rejoindre s'il n'est pas à accepter quand il nous dépose aux urgences on l'appelle. Alors lorsque, vous, lorsque vous, Madame, euh, à l'issue de sa consultation aux urgences, donc si Madame est en travail et passe en salle de naissance, nous appelons le conjoint pour qu'il puisse euh, rejoindre sa son épouse ou en salle d'accouchement. On, on résume peut-être donc euh, si, si urgence, euh, pas d'accompagnement, et si euh, euh, accouchement, accompagnement avec le papa qui peut rester avec la maman et même dormir et à à la maternité avec la maman. Tout à fait. c'est euh, exactement ça. Donc euh, si euh, si euh, accouchement, donc l'accompagnant n'a pas le droit de, enfin n'a pas le droit, n'est pas accepté en, en, aux urgences. Par contre, dès que Madame passe en salle de travail, l'accompagnant est accepté et autorisé en salle de travail, puis euh, il est euh, accepté dans le service des suites de naissance tout au long du séjour. Et il peut, dormir, euh, il peut dormir, il peut rester auprès de sa femme et de son enfant. S'il si, y a une hospitalisation de la femme enceinte, pas pour l'accouchement, mmh. est-ce que, euh, est que les proches peuvent venir la voir ou est-ce qu'ils peuvent, au cas où, lui déposer des affaires Alors pareil, dans le cas d'une hospitalisation dans le service de pathologie maternelle et fœtale, donc un seul et même accompagnant toute la durée du séjour, euh, aucun membre, pas d'amis, aucun membre, pas d'enfants. Enfin, pas, personne ne peut venir euh, rendre visite à cette patiente hospitalisée, mis à part l'accompagnant désigné. Euh, bien sûr, euh, on, voilà, on s'adapte aussi aux mesures, parfois euh, si euh, euh, a besoin de Madame a besoin d'affaires et que l'accompagnant n'est pas disponible. Euh, un membre de la famille peut se présenter à la maternité Jeanne de Flandre et nous envoyons souvent une aide-soignante, Enfin, un membre de l'équipe euh, aller chercher euh, cette valise. Avant de passer sur les questions plus médicales, euh, on, peut, on peut quand même résumer et dire que tout est fait pour accompagner au mieux la maman et lui permettre au mieux euh, d'être avec, euh, avec son, son conjoint, son partenaire de vie. Euh, dans le respect des mesures sanitaires, c'est vraiment ça. Exactement. Il faut vraiment bien garder en tête que cette crise sanitaire et <rire> que cette crise sanitaire, on, on, a, on, voilà, on, a, on réfléchit, on, on essaie de s'adapter au mieux. On, nous avons tous conscience que la, la grossesse, l'accouchement est un moment unique dans la vie d'un couple. C'est un moment très important et on, on, on s'efforce. On essaie de à la fois de peser le bénéfice risque entre cette crise sanitaire et que ce moment de d'accouchement euh, euh, reste inoubliable pour ce couple. Et on a une question de Anne pour finir sur, euh, sur la, la prise en charge. Au bout de combien de jours on peut sortir de la maternité si on n'a pas eu de césarienne ou si on a eu césarienne par enfin, maintenant le, la durée du séjour maternité dure combien de temps? Alors pour un accouchement en voie basse classique, alors c'est voilà, on a une moyenne, mais c'est difficile de, de, de répondre de façon précise. On, on, on, si tout va bien pour un premier enfant, parce que ça dépend évidemment si c'est une première part, donc un premier enfant ou une multipart, euh, la durée moyenne d'un accouchement en voie basse, on, on va dire que c'est entre 3 et 4 jours. Et si c'est si une césarienne, on est aux alentours de, bien sûr, sans complications, enfin, si, si, si, si la patiente va bien, si l'enfant va bien, s'il si prend du poids. Enfin, il a, enfin, assez, voilà, faut vraiment prendre euh, le couple mère-enfant dans sa globalité. La durée moyenne d'une césarisée, une, donc une patiente accouchée par césarienne, est entre 4 et 5 jours. On peut s'arrêter là pour les questions d'organisation. Merci, Boris. Mmh. Euh, je vous laisse passer les écouteurs. Oh, docteur Guecker. Merci. Merci. Très bien. Très bien. Voilà. Euh, donc, première question, docteur. Oui. Euh, déjà, comment la maternité s'est adaptée au Covid depuis la, la première vague Expliquez-nous. Alors, euh, c'est vrai que cette première vague, elle est arrivée un petit peu euh, d'un coup. Hein. Il a fallu euh, trouver des mesures euh, assez rapidement. Donc, euh, bon, je rassure les patientes, hein, on a fait euh, tout ça euh, au plus vite. Euh, dès que l'épidémie de Covid est arrivée, afin de limiter au maximum le risque de contamination pour les patientes et pour les soignants aussi, pour protéger nos équipes médicales. Donc c'est vrai que dès que cette première vague est arrivée, on a essayé de mettre en place des secteurs un petit peu spécialisés pour prendre en charge les patients de Covid, notamment aux urgences. On a mis en place une unité spéciale afin de ne pas voir les patientes au même endroit que, que les autres patientes, enfin les patientes suspectes Covid. Euh, on a fait un petit peu les mêmes choses dans les secteurs de maternité, les secteurs d'hospitalisation de pathologie materno-fétale. Donc ces secteurs, on les a un petit peu adaptés aussi au fur et à mesure de l'épidémie. Et on a mis en place aussi un questionnaire, euh, un petit peu de tri à l'entrée de chaque patiente et des conjoints aussi, afin de dépister euh, le maximum les patients suspectes Covid ou les papas, et puis euh, pour voir un petit peu, adapter, euh, voir s'il faut faire le dépistage ou non. On a une petite question déjà de Juliette. Est-ce que les réunions d'information prévues, type .info-bébé et autres, les, euh, les, les cours de préparation à la grossesse, est-ce que, est que tout ça s'est annulé Alors oui, effectivement, euh, actuellement tout ça est annulé. Alors en fait, ces réunions euh, avant l'épidémie Covid, donc effectivement, elles étaient en présentiel. Et donc, bah, par exemple, ce live là actuellement, ce live Info bébé. Euh, tout ça, c'est des choses qui ont été mises en place euh, justement liées à cette épidémie Covid pour continuer quand même à faire du relationnel euh, malgré que le présentiel ne puisse pas exister. Pour tout ce qui est les cours de préparation à l'accouchement, actuellement, c'est vrai qu'ils ne sont pas encore repris. Euh, pour l'instant euh, il y a eu des vidéos de fait donc, euh, sur Youtube euh, vous pouvez aller voir il y a le site euh, de la maternité Jeanne de Flandre euh, euh, qui, est, qui, a, qui est en place et euh, dessus vous pouvez aller voir sur les cours de préparation à l'accouchement, il y a des lives qui ont été, fait en, qui a, qui ont été mis en place lors euh, euh, de la première épidémie qui sont toujours accessibles donc, pour, euh, pour que les mamans puissent avoir accès à ces vidéos Peut-être que vous nous répondre rapidement. Sophie nous demande si les visites anesthésistes sont toujours en visio Alors, euh, actuellement, oui. Alors, sauf, c'est un petit peu ciblé en fonction euh, euh, bah, des antécédents médicaux. Hein. C'est euh, beaucoup de visio. Euh, pour certaines patientes, les anesthésistes demandent à ce qu'il y ait des consultations en présentiel. Euh, ça, c'est un petit peu en fonction des antécédents euh, de la patiente. Question maintenant plus COVID, euh, est-ce que les femmes enceintes sont touchées par le COVID Qu'est-ce que vous avez pu voir ici à Jeanne-de-Flaurent euh, bon, alors déjà, je pense qu'il faut rassurer les patientes. Hein. L'épidémie COVID, euh, euh, alors c'est sûr, on en a eu chez nos patientes enceintes, mais euh, ça reste une incidence qui est quand même faible. Euh, plus faible, je pense même, que dans la population euh, générale, probablement parce que les patientes enceintes font attention. Ils font vraiment euh, toutes les mesures de protection et les mesures d'hygiène euh, on demande donc euh, globalement par exemple à la maternité Jeanne de Flandre depuis le, le début de l'épidémie euh, Covid on a eu une centaine de cas euh, répertoriés euh, patientes Covid plus euh, après c'est vrai que euh, on n'a pas remarqué euh, beaucoup de formes sévères chez ces patientes euh, même pour, pour nous ça reste un événement rare et c'est un petit peu ce qu'on retrouve euh, euh, quand on regarde les études qui ont été faites sur le sujet parce que c'est sûr qu'on reste quand même dans une population qui est jeune et en bonne santé. Et donc, l'épidémie Covid, pour tout ce qui est les formes de sévérité, on n'a pas l'impression, en tout cas à l'heure actuelle, que ça touche plus les, en... les femmes enceintes dans les formes sévères. Les facteurs de risque de formes sévères sont les mêmes que dans la population générale. Si je suis enceinte, quels signes doivent... j'ai peur d'attraper le Covid. Quels signes doivent m'inquiéter Est-ce que j'ai le me... les mêmes types de symptômes euh, qu'une qu autre femme avec, enfin, qui, a, qui a le Covid les mêmes symptômes Alors c'est une bonne question. Donc euh, oui, effectivement, euh, les symptômes retrouvés sont globalement les mêmes que, chez les, que dans la population générale, chez les gens jeunes. Euh, donc ce qu'on retrouve souvent, c'est la fièvre, la toux, euh, la rhinite, hein, la, donc le rhume, euh, et la perte du goût et de l'odorat. C'est un petit peu les symptômes principaux qu'on a remarqués. Sachant qu'on a aussi des formes asymptomatiques hein, qui sont quand même bien présentes et sur des, du coup, des PCR positifs qui ont été faits un petit peu de manière systématique en cas de cas contact ou, ou des cas dans la famille. À quel moment de la grossesse est-il plus grave euh, d'avoir le Covid Premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre Alors euh, actuellement, bon, tout ça c'est encore en étude, hein, bien sûr tout ce que je vous parle parce que ça reste quand même une épidémie euh, qui est récente. Euh, mais c'est vrai qu'on a quand même l'impression que le troisième trimestre de grossesse euh, serait un facteur de risque de faire une forme un petit peu plus sévère de Covid. C'est un petit peu ce qu'on retrouve hein, dans les autres infections virales comme la grippe par exemple. Bon, sachant qu'on a moins de formes sévères quand même enfin, à l'heure actuelle que la grippe. Mais c'est vrai qu'on pense que le troisième trimestre de grossesse serait peut-être plus à risque euh, de faire une forme plus sévère de Covid. Si je suis enceinte et que j'attrape le Covid, qu'est-ce qui va se passer pour mon bébé in utero il alors, le Covid Alors, bon, ça, c'est sûr qu'il y a encore des études hein, qui sont à mener sur ce sujet, mais c'est vrai qu'actuellement, ça reste quand même un événement rare, euh, les formes de contamination pendant la grossesse, euh, ce qu'on retrouve plutôt chez les bébés qui sont plus Covid+, alors jusqu'aux 30 premiers jours de vie, hein, c'est que c'est plutôt des contaminations euh, au moment de l'accouchement ou dans les suites de naissance, donc jusqu'à les 30 premiers jours de vie. Euh, euh, euh, on a une question de, euh, de, de Galineau qui nous demande, en le retour à la maison, est-ce qu'il y a des mesures à prendre par rapport à la famille euh, Est-ce que le nouveau-né peut être porté par des proches Si oui, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'il faut faire Comment, quelles mesures de précaution à adopter Alors, les mesures de précaution, c'est les mêmes qu'en population générale. Hein. Donc, c'est sûr qu'il faut quand même éviter... Enfin, si vous voulez éviter euh, donc les tra le, la transmission du Covid, il faut respecter les règles euh, d'hygiène et les règles de protection qui sont demandées euh, comme dans la population générale. Euh, donc, c'est sûr qu'il faut ben, éviter euh, trop de différents contacts. Après, il bon, faut quand même se rassurer, sachant que... Euh, on a quand même peu de formes retrouvées chez les nouveau-nés. Euh, mais c'est sûr qu'après, bah, il faut surtout s'assurer que les gens qui sont en contact du bébé sont asymptomatiques. Et puis, c'est sûr qu'actuellement, on est plutôt dans une mesure de confinement. Hein, donc, quand même, éviter euh, trop de personnes euh, avec le bébé. Très bien. Euh, euh, est-ce qu'un est qu nouveau-né, euh, très brièvement, est-ce qu'un nouveau-né, après, il peut plus facilement aussi... Euh, euh, attraper le, le COVID enfin, une fois après, euh, après la naissance est-ce qu'un bébé peut attraper le COVID tout comme un adulte Alors il peut attraper le COVID, bon après je ne suis pas pédiatre hein, je suis obstétricienne donc euh, je parle sous réserve des pédiatres mais euh, oui il peut attraper le COVID après il faut quand même être rassuré c'est que les formes chez les bébés c'est quand même euh, très souvent des formes asymptomatiques ou alors des formes euh, peu sévères avec des symptômes modérés euh, Je pense qu'on a questions, Donc, euh, on va pouvoir, euh, on va pouvoir euh, s'arrêter là. Je vous laisse le euh, coup. Je vais juste faire un point. Je, oui, je... je... je te laisse prendre des écouteurs. Juste ah. juste... bah, je ah, repasse. Juste, euh... juste une petite chose. Je voulais juste euh, euh, préciser une petite chose pour rassurer euh, nos patientes que les matinées euh, info bébé du jeudi matin. Euh, sont maintenues. Les puricultrices euh, continuent cette information le jeudi de 10h à midi via Teams. Donc euh, toutes nos patientes reçoivent une invitation euh, Teams, 24 à 48 heures, donc le mardi ou le mercredi avec le lien. Et elles peuvent se connecter le jeudi matin à 10h et l'équipe des puricultrices les, des, des suites de naissance euh, continue euh, cette information. <coughs> voilà. Donc euh, voilà, je vous remercie euh, pour.. Euh, pour ce live, euh, merci à la communication et merci à la maternité Jeanne de Flandre.